Tout se passe tellement vite à l'adolescence, c'est la personnalité qui s'est construite, donc c'est important d'intervenir ou de guider un peu ces adolescents là pour que leur développement se fasse de la meilleure façon possible et qu'ils puissent devenir des adultes en bonne santé mentale, bien équipés, comme on dit. Je m'appelle Karina, je suis psychologue en milieu scolaire. La plupart des de troubles mentaux se manifestent pour la première fois à l'adolescence. En général, les, les motifs de consultation qui reviennent le plus souvent, c'est anxiété. Puis le deuxième, c'est plus dépression. Étant donné les confinements puis tout ce qui se passe, l'incertitude, ça vient créer une anxiété, ça vient créer beaucoup d'isolement aussi. Je vois comme un découragement un peu collectif. On essaie de, de trouver des sources de motivation, mais des fois, il y a des moments où c'est pas facile. Moi, c'est important de travailler dans les ressources publics parce qu'on est accessible, on est, on est dans, dans un milieu que les jeunes connaissent bien, puis que c'est pas tout le monde qui a les moyens non plus pour payer un service en clinique privée. Donc, d'avoir des professionnels, d'avoir un psychologue dans leur milieu de vie, dans un milieu où la plupart se sent bien, c'est vraiment très facilitant. À chaque fois, je dirais quasiment que j'interviens auprès d'un élève, Et dans ses yeux, il y a des quoi qui changent à l'intérieur, il y a des quoi qui ont compris. À chaque fois que j'ai ce sentiment-là que mon travail sert à quelque chose, que mon travail peut faire une différence dans la vie de cette personne, ça me donne encore plus envie de, de poursuivre puis d'avoir plus de connaissances, plus de compétences pour mieux faire mon travail, finalement.